J'ai une passion pour les roches depuis que j'ai 10 ans. J'ai débuté à jouer au curling, puis maintenant je les concasse. <rire> Comme métallurgiste, je sépare les minerais de valeur de, du reste de la roche minière. Chaque minerai est différent, donc euh, il s'agit de trouver la meilleure façon pour l'extraire de la mine, puis on fait ça en regardant les propriétés de la roche. J'aime beaucoup voyager et mes projets m'ont permis de visiter plusieurs mines à travers le monde. C'est excitant de, de voir qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'industrie minière et c'est aussi un domaine où il y a beaucoup d'opportunités pour les femmes. Mon conseil, si tu entres dans l'industrie, c'est de prendre toutes les chances que tu auras. Je m'appelle Dominique Lasselle, je suis métallurgiste à Québec.